Bonjour Adèle, peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui La, sol, ré, do Merci Adèle Voici la mesure d'aujourd'hui Première note commence avec « La ». Vous vous souvenez On s'est arrêté « là avec la main gauche. Maintenant, on va enchaîner « La » et puis la main gauche, encore, troisième doigt avec « Sol ». Comme ceci. « La, Sol ». En fait, on avait déjà travaillé « Sol, Sol, La, Sol ». Vous vous souvenez Tout début. Pour le premier coup, on a appris comme ceci. « Sol, Sol, La, Sol, Do, Si ». Mais aujourd'hui, se, se, La, se, la main gauche, elle ne change pas. Par contre, la main droite, elle vont déménager juste au-dessus par rapport à ce qu'on a appris ici. Vous vous souvenez Les oreilles des lapin. Se, Se, La, Se, Do, Si. On a fait comme ceci. Se, la main gauche répète la même chose, mais le lapin, la main droite, elle monte juste à côté. Ri, Do. OK ça va être comme ceci, mais je vous explique tout doucement. Alors, première note, la, ensuite, sol. La, sol. Déjà pour cela, on va répéter cinq fois. La, sol, première fois. La, sol, deuxième fois. La, sol, troisième fois. La, sol, quatrième fois. La, sol, et la cinquième fois. Ensuite. Au lieu de Do, Si, on va monter sur le Ré. Ok Alors, je vous montre d'abord les trois notes qu'on doit se concentrer. La, Sol, Ré. Jusqu'à là. Regardez bien, la main droite, c'est sur le Ré avec le troisième doigt. La, Sol, Ré. Ok Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Première fois. La sœur ré deuxième fois. Troisième fois. La sœur ré quatrième fois. La sœur ré et la cinquième fois. Ensuite, Do, l... Ensuite. Ensuite, la sœur ré do, bien sûr. Alors, je compare par rapport à la première mesure. Sol, sol, la, sol, do, si. On a fait comme ceci. Aujourd'hui, sol, sol, la, sol, ré, do. OK Alors, ce qui est plus facile, peut-être qu'on va ajouter. se sol, sol. Ce sera plus facile. Alors, si on répétait, écoutez bien comment ça sonne. Sol, sol, la, sol, ré, do. Jusqu'à là. Sol, se, se, la, se, ré, do. Ok On va répéter cinq fois. Sol, se, se, la, se, ré, do. Première fois. Sol, se, se, la, se, ré, do. Deuxième fois. Sol, se, se, la, se, ré, do. Troisième fois. Sol, se, se, la, se, ré, do. Quatrième fois. Sol, sol, la, sol, ré, do. Maintenant, on va enchaîner comment ça sonne de la première mesure jusqu'à là Sol, sol, la, sol, do, si, SO Sol, sol, la, sol, ré, do. Ok Bien les enfants